Bonjour à tous et bienvenue dans Cor TV. Pour cet épisode 10, ce seront Leila, Guétan et compagnie, ces aspirants policiers en formation au CFIG, qui seront vos hôtes Ils vous emmèneront sur les traces des rivières et des ruisseaux qui se cachent dans les entrailles de Bruxelles. Ils vous inviteront à vous impliquer dans le quartier avec le Point Village, une équipe prête à répondre à toutes vos questions sur le contrat de quartier Lemens. D'ailleurs, dépêchez-vous parce que dans deux mois, il prendra fin. Et puis Malika, vidéaste chez les Corsaires, nous racontera l'opération spéciale de la police du 6 octobre dernier sur la place Lemens. Mais tout de suite, on rembobine le temps de 5 ans, ici même dans l'église Notre-Dame. Il y a un pneu crevé, t'es aveugle bah, Répare-le Tu vois bien qu'il n'y en a pas Où tu vas Je vais me balader avec Chloé ligne. Elle au moins, elle a des vélos. Elle est spécialiste de l'eau à Bruxelles. Elle est historienne. Et au moins, ça me changeait de résultat du foot à la télé. Salut Bienvenue pour cette euh, deuxième édition de la balade euh, sur les traces des rivières. J'appelle ma balade euh,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 Le contrat de quartier Elements se termine en décembre. Top chrono, retroussez vos manches, impliquez-vous. Vos questions, vos opinions sont les bienvenues au Point Village. L'antenne du quartier, le relais entre vous et la commune. Chantal Oudet nous en dit plus. Voilà, je suis Chantal Oudet, je travaille comme coordinatrice du Point Village, c'est-à-dire l'antenne de quartier du contrat de quartier Elements. Donc les gens peuvent venir, et, et d'ailleurs viennent au Point Village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 Le 6 octobre dernier, la police locale et fédérale sortait les grands moyens. Le temps d'une intervention passe les mens. Interpellée, elle aussi, Malika, védéaste pour les corsaires, nous livre son témoignage. Je suis sortie de bonne humeur, motivée pour aller filmer quelques rues de la place Lemens Et puis j'ai vu des potes, des potes, qui sont toujours là, assis sur le banc. Je me suis assise avec eux, on a un peu discuté. Et là, on voit un hélicoptère. Donc on a filmé l'hélicoptère pour rigoler. Je pensais que c'était un hélicoptère qui était là, un peu comme d'habitude, quoi. Et puis après, j'ai éteint la caméra, je me suis assise. Et à ce moment-là, en deux secondes, toute la place était encerclée. Il y a un mec comme ça qui m'a arraché la caméra. Bon, j'étais là, je m'accrochais à ma caméra. Puis je fais, mais c'est un flic. Ah. Et puis euh, voilà, j'ai dû m'asseoir. On était tous assis. Tous les gars qui étaient à ma gauche étaient à genoux avec les mains attachées, avec des colçons. Après, j'ai eu beaucoup, beaucoup de tristesse pour les garçons qui étaient à genoux et attachés. Même si je sais que d'un autre côté, il y a beaucoup de choses qui se, place, qui se passent pardon, sur cette place, donc ils débarquent pas comme ça au hasard. Je pense qu'ils ont réussi à arrêter une ou deux personnes qu'ils voulaient arrêter, qu'ils surveillaient. Peut-être qu'ils auraient pu arrêter cette personne autrement. Voilà. Maintenant, je pense qu'ils ont besoin de faire des descentes comme ça pour, pour, euh, pour faire un peu peur, pour embarquer tout le monde comme ça sur le vif, pour poser des questions. Je pense qu'ils ont besoin de marquer le coup aussi comme ça. Mais je crois pas que ce soit sain pour les jeunes garçons, les jeunes hommes et puis les petits garçons, parce qu'ils sont encore plus remontés. Par exemple, quand, quand les, les policiers, quand tout le monde est parti, euh, toute la place a crié, euh, enfin, tous les gens autour, tous les garçons autour ont crié, c'était un cri de libération, comme ça, ils se sentaient oppressés. Beaucoup de jeunes garçons m'ont adressé la parole, alors qu'ils ne m'adressaient pas la parole avant, pour me demander de, de faire des excursions, de faire des choses, des activités. Les solutions pour essayer de, de changer les choses, je réfléchis à ces solutions depuis que, depuis que j'essaie de construire un film. Je pense qu'on vit déjà dans un monde euh, économiquement très compliqué. Les gens courent derrière l'argent. Donc je pense que les, les problèmes sont déjà à ce niveau-là. C'est plus complexe et il faut aller chercher beaucoup plus loin que juste euh, « je suis là, je dis du shit, je, je veux me faire un peu de sous les, ». Les problèmes sont, sont, sont, sont bien plus gros que ça. Et euh, c'est vraiment très très très complexe. Je pensais avoir toutes les solutions au début. Un peu comme euh, une héroïne comme ça. Et en fait, j'ai pas de solution. C'est beaucoup plus compliqué que, que ce que je pensais. Très très très très, très, très complexe. Après ces reportages touchant de Malika, nous allons finir cette émission par un making-of peu ordinaire. Vous passerez peut-être dès la mourir grâce à cette séquence sur les coulisses du plateau. Jugez-en par vous-même. Mi, mi, mi, mi, mi, Le 6 octobre... De... Ça y est, ça commence. Le 6 octobre dernier, la police fédérale et locale... Je sais plus...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 un making-off peu ordinaire. <rire> Putain, là, bon Monica, vidéaste pour les corsets. Nos livres sont tous. <rire> Et c'est déjà l'heure de nous quitter. Mes corsaires, ça continue sur notre site, www.corsaire.tv. Il est tout nouveau. Donc, par définition, en plein développement, avec des bugs un petit peu partout. Un bug pour ceux qui auraient vécu dans une grotte en Afghanistan jusqu'ici, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Et si vous en trouvez, merci de nous prévenir et d'envoyer un email à florence at pour qu'on règle ça. Et voilà. si vous souhaitez faire partie du collectif Corsair TV, c'est-à-dire proposer des sujets et vous impliquer dans le processus des émissions, envoyez un email à la même adresse. Et moi je vous dis bye bye depuis le cœur névralgique de Cure la place Lemens. Ciao